Comment ajouter une question à partir de la banque de questions existantes d'un cours dans un test? Tout d'abord, créer un test ou accéder à un test déjà existant. Dans les paramètres, allons dans la section questions, ajouter une question et sélectionner ajouter de la banque de questions. Et on va aller chercher euh, la section de notre banque de questions. J'ai un test euh, qui s'offre au premier cycle du secondaire. Et j'accède à ce moment aux questions qui sont déjà existantes dans cette banque-là. Je vais ajouter la question euh, qui concerne population et espèces Et le petit logo ici me montre quel type de question il s'agit. C'est une question à développement. Alors, je prends celle-ci et... On sélectionne Ajouter au test les questions sélectionnées. Et voilà, ma question a été sélectionnée à partir de la banque de questions. Je peux ici ajuster la pondération. Et voilà, ma question est ajoutée au test. On peut enregistrer.